Alors, euh, sur le, la mise en place de la parcelle agroforestière, ça n'a pas changé euh, fondamentalement les choses. Euh, sur les cultures, ça n'a rien changé du tout. Il y a juste une culture que je ne fais plus sur la, la parcelle, c'est les pommes de terre. Euh, notamment euh, du fait qu'il faut labourer euh, et euh, souvent il faut irriguer. Donc ça, c'était pour moi incompatible avec la parcelle agroforestière. Euh, hormis les pommes de terre, euh, les cultures betteraves, blé, euh, colza, euh, pois, euh, tout est possible. Quoi. Euh, ce qu'il faut bien prendre en compte au départ, c'est euh, la problématique du matériel, notamment du pulvérisateur, euh, bah, adapter sa largeur, et, et puis voilà, tout en sachant que quand on a planté les arbres, euh, bah, le pulvérisateur il ne peut plus trop évoluer. Quoi. Donc, mais à partir de là, il n'y a, a pas de souci euh, particulier. Euh, si tout est bien pris en compte au départ, euh, a, ça ne pose pas de problème. On n'a pas de perte de temps euh, liée euh, à la parcelle agroforestière sur le matériel. Euh, ça, ce n'est euh, pas un argument euh, qui pourrait dire euh, « Non, on ne peut pas faire d'agroforesterie, ça va gêner le matériel ». Ce pas vrai.